autour du potager. Nous sommes le 1er juillet, je voulais vous faire un petit tour de potager et un petit suivi de, de mes malheurs sur la maladie du pied noir, donc je vais commencer par, par le, le coin des salades, donc voilà, là avec la chaleur en fait elles sont toutes montées, donc je vais laisser monter et je vais récupérer les, les graines. Il faudra que j'arrose régulièrement parce que là en bac ça, ça se dessèche très vite. Euh, donc je, je travaille euh, en ce moment sur euh, mon, mon abri qui se trouve sur mon tilleul et euh, donc euh, madame a, a, a, a bien apprécié en fait l'abri la, que j'ai fait à côté pour les outils et elle m'a demandé de faire la même chose euh, pour les poubelles donc pour pouvoir masquer un peu les poubelles et euh, faire un peu de rangement donc, euh, donc je me suis exécuté <rire> et donc euh, voilà j'ai fait ça euh, hier donc euh, je l'ai terminé hein, toujours sur le même principe euh, que ce que je fais euh, habituellement donc avec euh, des poutres euh, et euh, des planches de coffrage donc, je ne sais pas si on va voir très bien mais bon euh, il faudra que j'installe la lumière parce que euh, j'ai mis des lampes solaires mais celle-ci est cassée donc euh, il faut que, que j'en remette une autre à détection comme celle que j'ai sous mon abri à bois qui s'allume tout seul dès que dès que je passe dessous, donc c'est bien plus pratique que d'appuyer sur un bouton. Donc, euh, donc voilà, je vous montre les autres salades, pareil, ça monte de folie euh, avec la chaleur, hein, c'est normal. Donc euh, voilà, ça pousse euh, ça pousse plutôt pas mal. Il va falloir que, que je taille mon, mon basilic, là, euh, parce que là ça, ça devient trop grand, il va monter, là, il commence, à, il commence à y avoir des fleurs, là il faut que je le... Je, je, je le rabote un peu là donc euh, voilà ça pousse pas mal la, la mertensia elle elle est un petit peu abîmée au, au centre mais bon euh, c'est pareil je pense qu'elle souffre un peu de, de la chaleur je sais pas si c'était la meilleure solution de, de la mettre à cet endroit là je pense qu'il me semble qu'il qu fallait plus un endroit à l'ombre mais ça n'a pas l'air de l'empêcher de pousser en tout cas elle est en fleurs donc euh... donc alors je voulais vous montrer les tomates donc. Le Premier plan que j'ai coupé, euh, donc qui était le Gardener's Delight, lui il a parfaitement euh, fonctionné. Hein. Il y a même une fleur qui est restée là. Bon, je pense que je l'enlèverai parce que euh, elle, elle prendra pas de toute façon. Elle va tirer sur le, sur le plan pour rien. Les autres plans, c'était le, le Berao là. Donc, le Berao, bah il a un petit peu plus de mal. Hein. Euh, voilà, il faut sans doute un petit peu plus de temps pour se remettre. Là, il y a une feuille qui est un petit peu abîmée. Je vais pas l'enlever là, mais je pense que je vais l'enlever quand même à terme pour l'aider euh, j'ai peut-être laissé un peu trop de feuilles aussi donc c'est peut-être pour ça qu'il qu a un peu plus de mal euh, voilà mais bon je le laisse là en convalescence avec euh, avec son collègue avec ses collègues pour, pour qu'il se remette et que euh, voilà, je fasse d'une euh, d'un problème une solution Donc. Euh, voilà, donc ça me fera déjà euh, une dizaine de plans supplémentaires. Donc, euh, j'en avais pas forcément besoin, mais c'est juste pour, euh, pour essayer de rattraper un peu le, la, la, les pertes que j'ai eues. Donc, ensuite... Donc, voilà, je voulais vous montrer donc, mon premier bac. Comme vous voyez, ça pousse, ça pousse vraiment très bien. Euh, les bourrages, ben, elles sont énormes, elles attirent vraiment bien les, les pollinisateurs. Donc euh, à côté des tomates, euh, c'est parfait. Je pense que euh, pour la saison prochaine, je n'hésiterai pas à en mettre euh, à chaque coin de, de mon bac. Alors on voit pas derrière, je, le, je vous le montrerai après. En fait, j'ai un, un plan de concombre. Voilà, donc ici, ben, on a les... Bon, c'est un peu tout en vrac là. On voit pas bien hein, c'est ça commence à devenir un peu la jungle aussi mais bon ça va je commence à m'y faire et euh, donc euh, les cacahuètes bah, continuent de pousser hein, gentiment elles ont elles ont déjà un peu forci pour certaines les là on a les piments euh, donc euh, espelette et cayenne donc on voit qu'il ya comment commence à y des fleurs donc j'ai trois pieds de piment au total euh, les haricots, bah, voilà, ils sont en fleur, en fin, fin de floraison. Donc il y a déjà des petits, euh, des petits haricots, j'en ai vu euh, voilà, ici. Donc c'est encore tout petit. Il bah, y a des fleurs partout. Donc dans le bac, il y a beaucoup de fleurs, mais il n'y a pas beaucoup de tomates. Il y en a quelques-unes. On en voit ici. Alors, c'est peut-être des... Alors, c'est peut-être des cerises. Hein. Je sais plus. Euh... Orange banana. Donc, euh... Alors, je ne sais plus ce que c'est hein. comme, euh... comme type de, de tomate. Tomate poivron jaune, ici. Donc, il c'est pareil, il y a quelques petits fruits. Mais c'est pas l'endroit où les... Les tomates sont les plus grosses. Hein. Ah, il y en a là. Ici. Donc. Donc ici, euh, Alors, c'est qui le plan C'est l'anarussiane. Donc, anarussiane, là, il y a quand même quelques quelques tomates. Donc, là, je les ai dégagées au pied, mais depuis, je les ai pas retaillées. Là, voilà, on, on voit ici qu'il y a quelques tomates. J'aimerais bien vous en montrer quelques quelques grosses, mais euh, là j'en vois pas vraiment. J'en vois des petites ici. Bon, le, le feuillage est, est bien vert hein. et comme en plus euh, c'est assez dense, j'ai du mal à j'ai du mal à les voir. Donc euh, voilà, ici c'est pareil. On en voit ici là. j'ai mon euh, coqueret du Pérou voilà, qui, a bien, qui pousse bien. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer les fruits. J'en ai déjà. Voilà, vous voyez. Là, ici. Là, J'en ai déjà deux. Deux ici. Il y en a d'autres qui sont en formation. Hein, il y en a un peu partout. Voilà, on en voit qui sont vraiment très petits. Ça, ça, ça pousse plutôt, plutôt bien, il y en a là aussi, voilà. je ne sais pas si on le voit, ouais. donc, euh, donc là, ça, ça pousse plutôt pas mal, donc encore les plants de tomates, là il n'y a pas grand chose ici non plus, ils sont encore un petit peu plus, voilà il y a, il y a quelques tomates ici, donc c'est vrai que dans le tour de serre précédent, en fait j'ai pas monté les tomates, euh, donc là je vous les montre un peu plus. Donc voilà encore ici. Euh, donc euh, mon pli est malade. Donc alors lui, je sais pas trop quoi en penser. Alors en même temps il y a quand même une, un gros stress. Hein, le fait de, le, de lui couper complètement le pied, euh, effectivement, c'est pas gagné. Il euh, y a beaucoup de feuilles jaunes, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire et sinon bah, je l'enlèverai hein, parce que j'ai vraiment peur que ça que ça contamine les autres plants. Donc euh, voilà, donc les salades poussent, mais avec la chaleur j'ai bien peur que ça se mette à monter. Bon les haricots sont un peu envahissants. Hein. Donc là j'ai aussi les petits haricots. Donc là bah, voilà on commence à avoir des fleurs là, un peu partout, sur les poivrons ils poussent plutôt bien par rapport à la tête qu'ils avaient ils sont pas très grands encore mais ils vont mettre un petit peu plus de temps hein, mais bon, ça, ça va fonctionner hein, mais voilà il faudra que j'essaie de ah tiens j'avais pas vu voilà, donc j'ai les ricots là qui commencent donc certains, certains sont déjà bien formés bac Voilà donc là ça c'est un pied de tomate spontanée, euh, je sais pas du tout bien sûr ce que c'est, donc ça sera la surprise, euh, je dois en avoir trois je crois, dont deux dans ce bac, il me semble. Donc ça c'est un tomatillo, alors normalement c'est proche du coqueret du Pérou, d'ailleurs les fleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Là, il y a beaucoup de fleurs, mais est-ce qu'il y a des fruits je ne sais pas, j'en ai pas vu. Non, apparemment non. Donc, donc les autres plants de tomates, ben pour l'instant, je, je touche du, bois. J'ai pas de, pas de trop de problèmes. Enfin, j'ai pas détecté d'autres problèmes depuis. Alors sur celui-ci, euh, vraiment, je vois pas de fleurs il y en a qui sont en train de se former voilà bon ceux là hein, c'est les pieds que j'ai mis les le plus tardivement donc bon c'est un peu normal qu'ils soient beaucoup plus petits que les autres hein. j'ai vraiment toutes les tailles donc là mon pied de, de concombre alors celui-ci je ne plus ce que c'est. C'est un market mort celui-ci. Alors j'en ai acheté deux autres, euh, c'est du F1, dans une jardinerie, bah, parce que j'étais un peu désespéré. Euh, donc j'en ai pris que deux. Hein. Bien sûr je ne pourrais pas récupérer les graines, tant pis. Mais bon, au moins je pourrais manger du concombre. Je vais vous montrer le premier. Voilà. Donc le premier, je crois que c'est un concombre citron, il me semble. Je vois même plus l'étiquette là. Elle est là. Ouais, c'est ça, donc on concombre citron, là je le, je le fais monter, on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a déjà du monde en fait. Donc là je vous refais un petit point, donc on revient au troisième bac, donc un petit point sur les carottes, donc ça pousse pas mal. Donc là j'ai éclairci le rang de gauche, j'ai encore le rang de droite à éclaircir, que j'ai toujours pas fait, Et Là je suis vraiment à la bourre avec tous les travaux que je fais. J'ai un peu moins de temps pour m'occuper du jardin. Donc euh, il faut que je m'en occupe, là. Voilà, donc les, les autres plants. Donc on voit que ça pousse aussi. Hein. Bien sûr, pareil, c'est des plants euh, qui ont été mis un petit peu plus tard. Donc celui-ci, c'est un, un semi-spontané que j'ai replanté. Et là-bas aussi, le petit. Donc ça fait trois plans euh, trois semi-spontanés. Là, j'ai encore un autre plan là-bas. Bon, il y a quelques feuilles jaunes, mais j'espère qu'il enfin, n'a pas l'air touché particulièrement par le pied noir. Donc là, mes bacs. Alors c'est pareil, je dois encore repiquer mes salades witlof, là j'ai toujours pas fait euh, mes poireaux. Euh, là, je vais essayer de récupérer des graines euh, comme le fait Loulou. On va voir ce que ça donne sur des radis du 18 jours. Et donc là, j'ai des salades aussi à repiquer. Bon, je suis à la bourre complète sur les salades aussi à repiquer. Donc là, je vous montre la planche où j'ai mon céleri. Donc Je dois avoir 6 ou 7 céleri, je crois, ici. Plus là, tout le long de la bordure, j'ai des, des roses trémières noires qui ont bien poussé. Euh, donc là j'ai quelques choux rouges, là j'ai quelques betteraves. J'en ai ressemé, euh, c'est pareil, il faudra que je m'en occupe euh, pour leur trouver une place. Là j'en ai quelques-unes ici. Là j'ai un autre chou, je ne sais plus ce que c'est, mais le problème c'est que les pommes de terre là, écrasent un peu tout en fait, euh, donc ça leur coupe un peu. Le... Là vous voyez j'ai des betteraves aussi, mais en dessous mais les pommes de terre ont tendance à s'affaisser complètement. Donc je vous montre la tête des pommes de terre. Le problème c'est que bon je sais pas si c'est mes chiens ou si c'est le c'est normal mais bon elles se sont toutes affaissées en fait. Donc bon c'est sûr c'est plus au... c'est plus aussi joli qu'au début. Mais bon ça continue de pousser hein. Donc maintenant elles sont complètement rentrées dans mes tomates. Donc bon bah j'essaye je... même plus de euh, d'empêcher ça parce que de toute façon euh, à chaque fois elles reviennent euh, donc euh, bon j'essaie de, de, de faire un peu l'équilibriste quand je me déplace là quand je vais euh, voir mes pieds de tomates mais euh, c'est euh, un peu la folie là c'est pas évident pour, pour circuler j'ai eu encore euh, d'autres attaques de de Dorifort. je m'en suis occupé hein. je m'en suis débarrassé à la main comme d'hab, euh, est, est, on, est, on est bien obligé de, si on ne veut pas traiter, euh, les poireaux et les oignons rouges qui sont en fleurs, je crois, il y a peut-être des oignons jaunes, je sais plus, donc les fèves, il y a pas mal de pucerons, hein. bon, c'est normal, hein, les fèves, on sait très bien, ça attire les pucerons à mort. Donc euh, bah, les petits pois euh, de ma mille pas euh, euh, continuent de, de pousser, hein, on voit que les gousses sont formées. Euh, on, on, a, on, a du, on a du mal à distinguer mes, mon maïs. Donc euh, là il y a un pied qui était un peu à l'écart, il y en a un autre ici. Bon voilà, euh, je, je sais que je me suis un peu... Euh, J'ai pas été efficace sur la mille pas, comme c'était la première fois que j'en faisais. Bon c'est pas grave, hein, je ferai mieux l'année prochaine. Euh, en tout cas j'aurai des petits pois, ça c'est sûr euh, du maïs un petit peu sans doute euh, mais bon j'ai aussi des tournesols donc, eux les tournesols poussent beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, donc euh, ils sont un peu moins gênés par, euh, par le, les petits pois là j'ai des radis qui vont être bons à, à ramasser j'ai donc un peu de salade que j'avais refait encore, des semis. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai des choux euh, des choux de Bruxelles, là ici. Il bon, y en a qui sont un peu mangés, il faudrait que j'essaie de les, de les repiquer. Euh, donc quelques betteraves. On voit pas bien là, voilà. Des betteraves, des artichauts, ben, ça n'a pas poussé du tout, c'est clair. Euh, des choux chinois. Donc euh, voilà, ça, ça pousse un petit peu. J'ai arrosé hier parce que, vraiment, avec la chaleur, euh, ça a vraiment beaucoup de mal. Donc, les plants de tomates que j'ai mis dans ma mille-pas ben, euh, continuent à pousser. J'ai pas relevé d'autres problèmes sur, euh, sur ces plants-là non plus. J'ai quelques courges. Hein, euh. Donc là, on voit les courges là. donc qui sont petites, hein, bien sûr. J'ai arrosé aussi ici les courges parce que. C'est vrai que là avec la chaleur, je mets toujours ma main dans la terre pour vérifier avant, mais je sais que les courges ça demande beaucoup de beaucoup d'eau. Donc voilà mes plants qui continuent de pousser. Enfin, je fasse attention aux petits pois qui ne viennent pas trop s'emmêler mêler dans mes plants de tomates. Donc là les courges spaghetti. je dois en avoir deux, je crois. Je ne sais plus où est l'autre, je l'ai vu. Voilà. Donc euh, voilà. Donc ça pousse pas mal. Il y en a même non, il n'y en a pas là. Alors, ça, ça pousse hein, gentiment. Il y en a une autre ici. Donc encore d'autres plants de tomates qui sont un peu plus petits. Donc pareil, hein, c'était les... ce qui me restait en, en... en semis euh, que j'ai mis assez tardivement aussi. Donc c'est normal que cela soit plus petit. Hein. donc euh, là le potimaron marron curry donc vous euh, voyez il y en a quelques-uns là il y en a des là il y en a un là il y, a... il y en a plusieurs en formation là donc ouais ça marche pas mal ça les pieds sont assez beaux donc là Toujours des plants de tomates, de la salade. En fait ça c'est pas une salade, hein. c'est plusieurs salades en semis que je ne me suis pas occupé. Donc euh, bah, je les laisse. Hein. J ai, j ai, franchement là j'ai pas trop le temps mais je vais essayer de m'en occuper quand même. Euh, dès que j'ai un moment. Donc la courge butternut. Alors là, j'ai pas vu de courge par contre. Sur celle-ci. Je peux bien regarder peut-être. Je ne sais pas. Bon, comme j'en ai une autre là-bas. Ça va donner, ce sera peut-être un peu plus tard, mais ça va donner quand même. Donc les deux autres. Donc là, encore des plantes de tomates pour finir. Voilà. La capucine que j'ai déplacée, qui se trouvait dans mes bacs, moi ben, bon, elle a fait un peu la gueule, mais elle s'est remise. Hein. Elle continue à pousser. Donc, euh, alors, les oignons. Donc voilà. Donc... Euh, Oignon de Roscoff, oignon rouge, échalote, re-oignon de Roscoff, c'est une partie que j'ai rajoutée parce qu'il m'en restait et que je n'ai pas eu le temps de, de tout faire en même temps. Mon plan de d'artichaut, donc le seul que j'ai réussi à obtenir, euh, bah, s'il si, euh, si fonctionne, euh, ça, ça suffit. Hein. Je pourrais toujours. Euh, le dupliquer euh, l'année prochaine. Là, j'ai encore un, un melon euh, noir des Carmes euh, qui pousse aussi euh, assez lentement, mais qui pousse quand même. Donc je vous remontre les, les pommes de terre euh, de ce côté-là. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup moins joli qu'avant. Et je vais vous montrer aussi. Donc euh, voilà. Donc là, on a les, les haricots euh, rouges, euh, donc pour faire du chili. Donc ça pousse super, ça pousse super fort. Donc euh, voilà, je vous montre un petit peu. Alors je vous montre un petit peu les tomates, les petites tomates dans l'abri. Donc vous voyez, il y a aussi quelques fruits. Donc il y a beaucoup de fleurs, mais il y a, il y a des fruits. Et je voulais vous montrer ici c'est pas évident on a du mal aussi à voir là. on a aussi du mal à voir quelque chose donc Alors, je voulais vous montrer ça vous voyez. ici ça un peu voilà donc euh, bah, je suis content parce que j'ai mes deux premières tomates qui sont des glaciers je suis très content d'avoir obtenu ces premières tomates le 1er juillet. Et donc, euh, bah, je me lance dès à présent un, un défi personnel pour l'année prochaine. Euh, J'espère euh, obtenir mes premières tomates euh, le 25 juin, donc 5 jours avant. Ce qui reste un objectif euh, tenable. Donc euh, voilà, je préfère ne pas être... Trop ambitieux et réussir à, plutôt que de me fixer un objectif inatteignable et être déçu. Donc euh, voilà, si c'est plus tôt, bah, tant mieux. Euh, mais en tout cas, je serais déjà content de, de ce que j'ai réussi à faire. Donc euh, en tout cas, pour cette année, euh, voilà, je, je suis vraiment satisfait de, de ce que j'ai fait. Alors, la saison n'est pas terminée, ça commence à peine. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est assez, assez prometteur malgré les, les soucis de, de pieds noirs sur certains de tomates donc je voulais vous montrer aussi euh, bah, ce que j'ai un petit peu euh, dans l'abri euh, en, en termes de tomates donc vous voyez j'ai quelques petites tomates ici elle doit faire 3 cm celle-ci donc il n'y en a pas énorme il les fleurs commencent là ici j'en ai un petit peu là donc j'en ai qui sont en formation ça commence euh, à, à, à se former hein. donc les résultats sont meilleurs que dans les bacs euh, sous l'abri mais euh, les, les, les, les vrais résultats vraiment intéressants se trouvent bien sûr dans la serre. Donc là, ouais, je voulais vous montrer d'autres tomates qu'on voit ici. Voilà, et grappe ici, voilà. Donc il y, y, y a pas mal de fleurs, hein, là aussi on a des, des petites tomates ici. Il y en a quelques-unes encore euh, ici donc on en voit ici là elles sont un peu plus grosses donc il y en a encore un peu là-bas donc il euh, y, y a bien des tomates hein. elles, sont, elles sont petites c'est tout hein. c euh, ça commence à peine vous voyez j'en ai encore là donc euh, c'est difficile, de... là, je, quand je vois ça, c'est encore pire dans la serre, en fait, je, je pense un peu à Patrick, euh, euh, de loxia -Long, euh, qui, qui, qui doit un peu euh, être dans la même situation que moi quand il cherche euh, ses tomates, euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas évident, pas évident à, à trouver quand elles sont, elles sont pas mûres, donc c'est l'inconvénient de ne de pas, de pas tailler les tomates, ou très peu euh, donc là, moi je les ai pas taillées depuis euh, ma dernière vidéo donc je me contente de les attacher donc, euh, donc à part les attacher, c'est tout ce que je fais en fait, je les laisse pousser vraiment, je les laisse vivre, vivre leur vie donc ici, on en voit on en voit un petit peu là donc là, on a une une belle une belle grappe ici aussi là on, on les voit mieux ici ici on les voit bien donc, donc les tomates sont là les tomates sont là mais euh, bon voilà elles sont elles sont beaucoup plus petites bien sûr ici euh, que dans la serre j'ai quelques framboises ah, mais bon en général, les oiseaux sont plus rapides que moi, là j'en ai quelques-unes que je vais pouvoir manger, mais bon, comme les plants sont petits, on voit très facilement ce qu'il y a à manger, donc les oiseaux se font un festin, mais bon, c'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé la balade. Euh, je tiens à remercier toutes les personnes euh, qui ont échangé avec moi euh, suite à mon, mon problème euh, du pied noir euh, pour mes tomates. Donc, euh, bah, je vous remercie tous pour votre soutien, ça, ça fait vraiment chaud au cœur, euh, surtout quand on est un petit peu démoralisé parfois euh, avec ce type d'épreuve. Donc euh, vraiment, je vous remercie tous euh, pour votre soutien, pour euh, les échanges qu'on a eus. Donc, euh, euh, ça ne peut que m'aider à, à avancer, à trouver des solutions. Euh, et donc, euh, voilà, je, je, je réfléchis à, à, à tout ce que vous me dites. Euh, J'essaie d'en de, faire une synthèse et euh, d'adapter bah, ma, ma conduite pour mes prochaines plantations de 2019 en tenant compte de, de vos remarques. Donc, euh, voilà. En attendant, je continue à faire mes tests pour vérifier si j'arrive à enrayer la maladie ou... En tout cas, euh, ne, ne, faire en sorte qu'elle ne se propage pas. Si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air. Euh, Partagez-la si vous en avez envie. Et euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour euh, vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt.